Hey, hey, hey, salut, j'espère que vous allez bien, ici on va bien, je suis accompagnée d'Aude, est-ce que tu veux bien te présenter un hein? peu <rire> moi je m'appelle Aude, j'ai 26 ans et euh, je suis étudiante en formation de la de service social, ok, du coup Aude là tu es avec nous pour euh, nous raconter ton témoignage, <rire> De base, es euh, de religion catholique. Ouais, de confession ça, catholique. De catholique. Donc, ouais, d'une famille chrétienne, de confession catholique. Mes parents euh, nous ont toujours dit qu'il y avait un Dieu qui fallait être reconnaissant envers lui. Et euh, bon, voilà, rend, grandissant, en grandissant, on du Seigneur, on est de retour. <rire> <rire> ouais. ouais, C'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Du coup, euh, tu as grandi avec aussi bah, le respect oui. de Dieu et tout ça. Mmh. Mais il y a un événement dans ta vie qui a fait que tu a pris une toute autre tournure. Ouais. En septembre 2018, euh, ouais. donc on a été victime d'un incendie. Mmh. Euh, du coup, on a tout perdu. Et euh, donc, ma mère est été hospitalisée pendant un an. Et euh, donc à partir de là, euh, voilà. Je vais pas dire que c'est euh, l'accident qui a fait que.. Euh, qui, va, qui a fait euh, que je suis partie un peu. Euh, j'ai commencé à faire des bêtises ouais. mais avec du recul je me dis que ça peut être eu un impact j'avais pas de relation avec le seigneur donc jusqu'à 2013 l'année où j'ai eu mon bac mmh. donc à partir de là j'ai vraiment commencé à prier plus et euh, ce que je faisais c'est que j'allais à l'église les dimanches, l'église catholique et les vendredis j'allais souvent euh, au groupe de jeunes euh, bah, du coup je suis déroulée tu viens de me dire tu allais être tantôt euh, à l'église catholique le dimanche et le vendredi au groupe de jeunesse euh, à l'église et voilà. donc tu te cherches un peu spirituellement oh, mais ouais. pas que Non mais <rire> tu t'es <rire> <en> <généralement, rire> professionnellement En fait j'ai jamais su ce que je voulais faire euh, donc ça a fait que j'ai toujours emprunté des voies euh, voilà j'ai fait un bac ES, je suis allée à la fac ouais. en, année, en L1 éco-gestion puis gestion j'ai jamais su ce que je voulais faire mais j'ai toujours voulu faire de grandes études pas parce que c'était quelque chose qui me plaisait, mais surtout pour le regard des gens. Donc je me cherchais beaucoup, j'ai fait, après avoir fait deux années à la fac, j'ai fait une année de DUTGEA. Et euh, cette même année-là, en fait, euh, bah, le Seigneur a commencé à, on va dire, toquer à la porte. Donc, tac, tac, tac. Voilà, donc j'ai commencé, je suis rentrée dans une dépression, on va dire. Parce que selon moi, c'était une dépression qui a duré de 2015 2016 à 2019 mmh, c'est parce que pendant ce temps là tu étais pas oui voilà ouais, en, pas fait, en fait j'étais euh, du coup j'ai fait euh, deux années à la fac d'Orléans et je suis partie pour mes études dans voilà. une autre ville mmh. qui est à châteauroux j'étais toute seule sur châteauroux et quand je rentrais les week-ends euh, dans la maison qu'on a à orléans j'étais toute seule et j'allais travailler donc pendant un an en fait euh, je voyais peu de personnes sur pas passé la Château-Rouge, je me suis pas fait beaucoup d'amis mmh. <rire> Donc, du coup, voilà, j'étais. Euh, voilà, je pense que le Seigneur m'a isolé aussi pour mieux euh, travailler sur moi, sur mon caractère mmh. et tout le reste, en fait. J'ai écrit une lettre au Seigneur en lui disant que euh, bah, j'avais besoin de lui, même si mon, mon année. Enfin, ça commençait à aller. Euh, comment dire ça Ça commençait à aller euh, au bah, niveau court et tout, mmh. mais oui. au fond de moi, bah, je pleurais tout le temps, en fait. J'avais toujours euh, ce manque, mmh. ce vide. Et j'ai fait une lettre au Seigneur en me demandant de, de venir euh, dans ma vie <rire> en fait, de m'aider parce que ça allait pas. Ouais. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à partir, à euh, bah, être, je sais pas comment dire, attirée, à vouloir rechercher ouais. le Seigneur. Euh, et euh, j'ai euh, arrêté d'aller à l'église catholique et j'allais uniquement à l'église évangélique. Mmh. Et euh, euh, ce qui m'a surpris, je pense, la première fois que je suis venue... Donc à l'église que je fréquente, on sentait vraiment la présence du Dieu et j'ai su que c'était là que je devais être. Mmh. En 2019, du coup, euh, donc l'année 2019, j'ai commencé à travailler après avoir été, euh, après avoir obtenu mon BTS ouais. euh, dans le secteur euh, dans lequel j'étais. Et c'est vrai que le Seigneur avait commencé à travailler sur mon caractère et autres, il faut savoir que j'avais un caractère fort on va dire. Mmh. Et euh, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai décidé de mettre ce caractère de côté. Enfin, le Seigneur avait déjà commencé à me briser de toute ouais. façon. Mais c'est vrai que dans ce travail en question, en fait, on demandait justement d'avoir du caractère. Mm. En fait, on trouvait que j'étais trop, euh, trop calme. calme réservée. trop que je cachais mon vrai caractère. <rire> Donc, euh, je ne comprenais pas parce que je me disais, c'est la volonté de Dieu. Enfin, mm -hmm. le Seigneur ne veut pas... Euh, avoir des enfants colériques euh, qui crient partout et tout, donc je comprenais pas et c'est vrai que ça m'a beaucoup peiné et, euh, et donc on m'a demandé ça au point de me bah, de mettre un terme à mon contrat euh, mmh. parce que j'étais pas assez euh, grande dedans en fait. mmh. Quelques temps après, euh, donc euh, je suis partie en vacances et euh, donc j'ai fait mon anniversaire en vacances, tous ces premiers passés et euh, en fait à partir de, donc j'ai fait mes 25 ans et euh, j'ai eu comme euh, l'intuition qu'il allait se passer quelque chose en fait. sur une une vacances et euh, toujours en cherchant le Seigneur. Un jour, je suis allée à l'église, ouais. donc c'était un dimanche. J'ai vu que la prédication du pasteur, bah, enfin ce qu'il disait, c'est enfin, parler de ma vie en fait en quelque sorte. <rire> je me suis reconnue en tout ouais. cas dans la prédication. Et euh, donc, euh, la prédication disait que... Euh, une personne était dans une situation que ce soit une relation ou, euh, un travail ou autre ouais. dans laquelle le Seigneur ne voulait pas l'avoir en fait et euh, j'avais eu un mauvais pressentiment ouais. tout le week-end et en fait j'ai compris que c'était de non que j'ai appris que la personne que je voyais euh, bah, c'était fiancée en fait ouais. Donc, euh, quelques jours avant c'était bah, très difficile <rire> <rire> et euh, j'ai j'ai euh, au même moment en fait, je me suis écroulée, j'ai pleuré, c'était compliqué euh, et j'ai euh, bah donné ma vie à Dieu, pas mmh. bah dans le sens de se baptiser, mais euh, tu as tout donné finalement parce voilà, que voilà que j'ai décidé de, lui, de, de tout, tout lui donner, ouais. Ouais, de lui remettre ouais. euh, aussi bien euh, ma scolarité que mes relations à partir de là, le Seigneur euh, rapidement en fait, il m'a, parce qu'il me parle par conviction personnelle, mmh. il m'a dit clairement ma voix et euh, ta voix professionnelle. ma voix professionnelle euh, et voilà j'ai directement eu une paix mmh. j'ai commencé à chercher des formations que j'ai trouvé rapidement en mmh. fait vraiment le Seigneur m'a permis de trouver la formation, l'école euh, il m'a entouré aussi de personnes qui pouvaient m'aider euh, et euh, en fait j'ai euh, passé l'oral pour prendre la formation ça s'est bien passé mmh. j'ai été prise mais en fait j'étais tellement euh, heureuse de tout avoir d'un oui. coup, la ouais. paix du Seigneur, ma formation, tout ce que j'avais toujours recherché en fait que bah, j'ai mis Dieu de côté, oui. j'ai plutôt mis toutes ces choses-là avant ah. le Seigneur. J'étais prise pour ma formation, mais en fait j'étais sur liste d'attente, donc je devais, euh, je devais attendre que trois personnes désistent pour entrer, mais finalement il n'y a pas eu de désistement, donc euh, ma seule option pour entrer en formation c'était de trouver un patron, avec la situation c'était compliqué, oui. même si ça reste un secteur où on emploie beaucoup parce que les gens ont besoin d'aide, mais euh, j'ai pas trouvé de, de patron, et, euh, mais le, le Seigneur m'a fait comprendre en fait que c'est pas parce qu'il m'avait dit ma voix que forcément c'était pour tout de suite, mmh. qu'il y avait encore d'autres côtés, qu il fallait qu'il façonne encore d'autres choses en moi pour être vraiment prête ouais. en fait. Donc euh, entre temps, j'ai suis... suivi une formation chrétienne et euh, j'ai appris énormément de choses. Ouais. Euh, mon étonnité en Christ, qu'il fallait avoir une relation avec le Saint-Esprit c'est des choses qu'on qu entend beaucoup mais voilà il faut quand même être euh, je sais pas comment dire ça, conscient, conscient juste, de ces choses-là, de qui c'est voilà. très important mmh. je me suis par la suite baptisée à la même période en fait où euh, bah, ouais à la même date, un à moment la même du, même date, ouais. de décalage entre euh, le mariage de la personne que je voyais ouais. et mon bateau, c'est pas fait c'est le seigneur ouais. Depuis euh, bah, je suis en paix, je continue à chercher le seigneur euh, à, apprendre, mais, plus de à apprendre plus de lui, à le chercher, enfin à vouloir faire sa volonté mmh. et continuer à me briser sur mon caractère, sur ma manière de voir les choses voilà euh, ouais, mais j'ai une paix qui est... Enfin, pour rien au monde je repartirais mmh. <rire> Où j'étais là il y a quelques... là, je sens bien. là je ouais. me sens bien, je me sens à ma place Si euh, comme moi, t'avais un, un vide, enfin moi j'avais un vide mmh. euh, Je ne comprenais pas, je cherchais à accomplir ce vide par des euh, formations Je cherchais peut-être des relations mmh. Mais euh, j'aimerais dire que c'est peut-être le Seigneur qui toque à la porte de ton cœur ouais. Et qu'il mmh. euh, ouvre lui la porte en fait tu vas rien perdre. <rire> tu, vas absolument... as tu vas tout, gagner. Ouais. tout à tout gagner. Tout gagner. Et il n'y a pas de meilleure vie que dans le Seigneur. Amen. Amen. <rire> Je pense qu'il faut finir sur ces belles paroles. <rire> en tout cas, Aude, merci. Merci à, toi. merci à toi. <rire> euh, N'hésitez pas en commentaire ben, à, à, à discuter avec nous. À liker, à partager, abonnez-vous. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye bye, bye. <laughs>